Supposons que notre travail commence sur une page de droite, nous allons placer différemment les numéros de page sur les pages paires et impaires pour que les nombres soient toujours dans le coin extérieur de la page, toujours dans une optique d'impression de notre travail. Donc, par exemple, ici, le numéro 1 est à droite. Je veux ensuite que le numéro 2 soit placé à gauche. Pour cela, je clique sur le pied de page puis sur Pages paire et impaires différentes Mon 2 a disparu Je vais insérer le numéro de page à gauche Et voilà Mes numéros de page paires sont à gauche et les impairs sont à droite Pour la marge vous vous remettez dans le corps du texte, ce sera dans Disposition, Marge, et vous allez choisir en miroir, si vous voulez imprimer votre mémoire par exemple. Pour choisir la largeur de vos marges, vous cliquez sur Marge personnalisée, par exemple je veux que la marge intérieure soit de 4 cm par exemple, je fais OK. Sur ma première page, vous voyez donc que ma marge est plus large à gauche car la reliure sera là et mon numéro de page est à droite. Au contraire, sur une page paire, ma marge est plus large à droite. Nous allons maintenant voir comment insérer des notes de bas de page dans votre document. Je veux, par exemple, insérer une note de bas de page ici. Je clique sur « Insérer une note de bas de page » et là, je vais mettre ma note de bas de page. Et on voit que le petit 1 est apparu ici. Bien sûr, vous pouvez faire des notes de bas de page automatiquement avec Zotero. Zotero, donc, qui est un outil de gestion bibliographique, et si vous l'avez installé, l'onglet Zotero devrait apparaître dans le ruban en haut. Maintenant que nous avons couvert toutes les bases de la mise en page, nous allons maintenant voir comment créer une table des matières pour votre travail. Nous allons d'abord créer une page pour notre table des matières. Donc nous allons sauter une page en cliquant sur Saut de page page suivante avec un saut de section. Je suis donc sur une nouvelle page. Je vais donc insérer ma table des matières. Je vais cliquer sur table des matières personnalisée, Et là, je vais pouvoir, en cliquant sur modifier, choisir le style de ma table de matière. Donc par exemple, je veux que ma table de matière soit en Arial Black 14, de couleur, on va dire, euh, bleu marine. Et pour mes sous-parties, je clique sur TM2, je veux que ce soit un Ariel Black encore, en 12, mais en noir seulement. Voilà. Donc là, on peut voir un aperçu de ce que donne notre table de matière. Je vais faire OK. Nous avons donc notre table de matière qui est apparue car nous avons déjà appliqué les styles des titres T1 et T2 à nos titres dans notre devoir. Donc, c'est bon, elle est faite. Il ne faut cependant pas oublier de la mettre à jour régulièrement lorsque vous changez le titre de vos parties ou lorsque vous changez la structuration de votre devoir par exemple titre première grande partie je vais mettre un point d'exclamation par exemple imaginons que j'ai modifié le titre ma table des matières n'a pas été modifiée je vais donc cliquer sur ma table des matières et mettre à jour la table et je vais mettre, mettre à jour toute la table et le point d'exclamation est apparu donc ne pas oublier de faire ça périodiquement, à faire en mesure que vous rajoutez des pages à votre devoir, que vous modifiez les titres, etc. À présent, nous allons nous pencher sur l'insertion de figures et d'annexes. Dans mon texte, je vais vouloir insérer une image, par exemple. Donc je vais faire insertion. Je vais pouvoir régler la dimension de mon image comme ceci, mais surtout changer l'habillage de mon image Là, vous voyez, l'image a tout à fait décalé le texte Je vais donc cliquer sur carré pour qu'elle s'adapte de manière plus naturelle à mon texte Je peux aussi rajouter des bordures changer la couleur de l'image selon mes besoins, par exemple et apporter des corrections mineures d'image je peux aussi la renier en cliquant sur « Renier ». Entrée. Voilà. Maintenant que j'ai modifié mon image, je veux insérer une légende à mon image. Je vais donc cliquer sur « Référence, Insérer une légende ». Je vais mettre ma légende. Je la place sous ma sélection et je clique sur « OK ». Ma légende est apparue. Maintenant, si dans mon corps de texte, je veux faire un renvoi à ma figure 1, à mon portrait de Fanny, je vais cliquer à l'endroit du texte désiré et cliquer sur renvoi. Et je veux renvoyer à une figure. Je veux insérer la légende entière. C'est bien la figure 1, insérer, fermer. Ainsi, je vais le rajouter des parenthèses et je vais le mettre en gras, ça il faut que je le fasse à la main. Et voilà, j'ai inséré mon renvoi à la figure numéro 1. Si jamais votre figure numéro 1 change de place dans votre devoir et qu'elle devient la figure numéro 5, le renvoi va changer lui aussi, tant que vous le mettez à jour. Et la légende de votre image va changer aussi. Si vous voulez insérer une table des graphiques ou des illustrations à la fin de votre devoir, donc par exemple, je me mets à la fin, et je veux insérer une table des graphiques, je clique sur « Insérer une table des illustrations ». Je peux changer la police de ma table. Je fais légende d'après figure, je clique sur OK et j'aurai ma table des illustrations. Nous allons enfin voir comment créer des annexes à notre devoir. Tout d'abord, on va créer un style annexe. Donc je vais l'appeler TA annexe, je vais, décider que... je, vais... je vais décider de la mettre en arial, on va dire en 18 et en rouge. Voilà. Je vais créer ma page avec mon annexe, donc annexe 1, et je vais mettre une annexe 2 aussi, toujours dans le style annexe. Puis je vais créer une table des annexes de manière similaire en cliquant sur référence, insérer une table des illustrations. Mais cette fois-ci, je vais cliquer sur légende, aucune, option, style, annexe. Je vais modifier l'allure de mon annexe. Ok. Remplacer la table des illustrations sélectionnées, non, étant donné que je ne veux pas fusionner ma table des illustrations et mon table des annexes, et voilà, j'ai créé ma table des matières pour mes annexes, et j'ai toujours ma table pour mes figures et ma table des matières. Maintenant que j'ai créé mes annexes, je veux Différencier mon corps de texte et mes annexes Je vais donc créer une nouvelle section Petite astuce, si vous voulez vérifier que vous avez bien créé différentes sections Cliquez sur accueil et le petit p à l'envers Voilà, donc vous voyez que là il y a un saut de page Et il y a un saut de page et un saut de section juste avant Maintenant que mon annexe est une section différente, la numérotation a repris de 1. Mais si j'ai décidé que je voulais aussi un style de nombre différents pour mes annexes, je clique sur mon pied de page, numéro de page, format des numéros de page, et cette fois-ci je veux que ce soit des petits nombres romains, que ce soit des nombres romains, à partir de 1, oui. Et voilà, mes annexes ont maintenant une numérotation différente et dans un style différent. Merci d'avoir suivi cette formation Word pour vos travaux universitaires et vos mémoires.